C'est le jour vous, vous montrer la maison. Pour si vous voulez voir un truc. Hein. Alors, si vous voulez prendre notre appartement. Alors, voilà. Là, il y a. C'est comme ça. Là, c'est son coloriage. Regardez. Le coloriage. Si vous voulez le regarder, pas bah, Vous Le lit. Voilà. En fait, le lit, on peut vous on peut vous laisser. Et ça c'est toute notre chambre appartement, ah, Notre chambre Notre chambre, oui La porte Alors Le couloir, elle est comme ça Attends, attends, un truc. Ça coûte... ça coûte 2000 euros Et 40 euros Et 40 euros, et 40 euros. Et après, il y a 100 euros et 1000 euros. Voilà l'appartement Et nous, on a payé ça. Prenez dans Max C'est le prod.